Qu'est-ce qui s'est passé à Guernica pendant euh, la guerre civile et les bombardements, et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde avec euh, la paix et les droits de l'homme? Euh, Ce musée euh, offre des différents services, comme euh, c'est un centre de documentation spécialisé dans les bombardements de Guernica et la guerre civile espagnole, des visites guidées en quatre langues et aussi un service éducatif. Et ce musée, c'est un musée qui participe très activement dans des différents réseaux nationaux et internationaux, comme Ipath, le réseau international des musées de la paix, Icom et d'autres réseaux. Qu'est-ce que la paix La paix est un difficile équilibre entre la diverse langues, les différentes cultures et attitudes, les situations multiples et les millions de désirs qui habitent les esprits de ceux qui vivent sur cette planète Terre.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 Ici, c'est important de comprendre que le mot « conflit » ne devrait pas avoir un sens ou connotation négative. C'est un moment qui nous aide à grandir, à faire un changement. C'est l'occasion de régler des choses qui ne fonctionnent pas bien. Quels sont les outils que nous pouvons utiliser pour résoudre nos conflits Par exemple, dialoguer avec VMT, respecter les droits humains, se mettre à la place de l'autre, écouter des opinions différentes, rechercher des points communs, des outils simples mais difficiles en même temps. La violence simple, la violence directe, pardon, physique ou verbale et visible, est la pointe de l'iceberg, ce qui est clairement visible dans la surface de l'eau. Mais la partie la plus importante de cet iceberg ou violence est composée par la violence structurelle et la violence culturelle, ce qui est sous l'eau. Il y en a beaucoup d'exemples de violence directe. Se battre, insulter, casser des choses. Un exemple de la violence structurelle est l'inégalité sociale. Et le sexisme, quand il n'y a pas de liberté de choix ou de s'exprimer dans une langue ou de, dans une autre, sont des cas de violence culturelle. Pour travailler pour la paix aujourd'hui, nous devons faire tourner l'iceberg de la violence et travailler pour la paix au niveau structurel, culturel et direct.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 Après le bombardement, nous allons trouver la ville de Guernica fragile et détruite, comme vous pouvez la voir. Tout au long de cet espace, nous allons clarifier le moment le plus important de l'histoire de Guernica-Lomo. Guernica a été, et même aujourd'hui, est un symbole pour tous les Basques, bien avant le bombardement de Guernica et la création du Guernica de Picasso. Comment était Guernica dans les années 30 et qu'est-ce qui a alors provoqué la guerre civile espagnole pour comprendre comment est possible d'arriver à une situation aussi grave, il est important de savoir que les années précédentes ont été une période d'instabilité politique et sociale très grave, qui a abouti à un coup d'État avorté contre le gouvernement légitime de la Seconde République et qui a conduit à la guerre civile espagnole. Une guerre qui commence en 1936 et se termine en 1939 et provoque la division de l'Espagne en deux territoires, faction républicaine et faction nationale, rébelle ou soulevée. Incapable de conquérir Madrid, Franco se dirige vers le Nord et commence la campagne du Nord au printemps 1937, avec le bombardement d'Ochandio, Durango, Guernica, jusqu'au 19 juin 1937, lorsqu'à cause de la chute de Bilbao finit la guerre pour Euskadi. La campagne du Nord, sous le commandement du général Molan, est intensifiée à partir du 31 mars, quand la ville de Durango est bombardée. Le bombardement de Guernica sera l'un des moments les plus importants et symboliques de la campagne du Nord. Begonia nous a déjà raconté que le jour du bombardement, le 26 avril 1937, était lundi, jour de marché. Donc la ville était bondée de monde. Guernica avait 5630 habitants recensés. Il y avait aussi des réfugiés, des blessés, des bataillons, des soldats républicains basques et les gens des villages environnants, soit un total de 10 000 personnes. Autour de 4 heures de l'après-midi, les cloches de l'église de, de Sainte-Marie commencent à sonner pour avertir la population de l'arrivée des avions. Des appareils appartenant à la Légion Condor de l'armée allemande et précédés et escortés par des avions des forces aériennes italiennes ont été employés pour bombarder Guernica pendant plus de 3 heures. Ils ont lancé beaucoup de bombes brisantes ordinaires d'entre 50 et 250 kg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 George Steere, Noel Monks, qui étaient à Bilbao, arrivent à Guernica et sont les premières personnes à recueillir les témoignages des survivants et qui publient ce qui s'était réellement passé. Après, le trouble international a été très fort. Jamais le camp réel ne voulut admettre sa responsabilité. Au contraire, il tergiverse les preuves et utilise la presse franquiste pour accuser le rouge séparatiste aux républicains basques asturien d'avoir provoqué l'incendie de la ville dans sa retraite. Les troupes rebelles font leur entrée à Guernica trois jours après le bombardement, le 29 avril. Le contingent militaire franquiste se compose de soldats espagnols, italiens, allemands et marocains et ils occupent la ville. Guernica a été bombardée en 1937 et la guerre a fini en 1939 avec la victoire des rebelles.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 Picasso, qui a été invité à réaliser une grande peinture murale à l'entrée du pavillon, commence son chef d'œuvre, le Guernica, après avoir lu l'article dans l'Humanité sur le bombardement des Guernica, une œuvre d'art qui devient l'icône de l'art du XXe siècle et symbole universel de la paix. Nous sommes dans le troisième dernier axe du musée, où nous allons réfléchir sur ce qui se passe à la paix et les droits humains aujourd'hui. Que savons-nous à propos des droits humains Connaissons-nous l'existence d'une déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 Cet espace va nous servir pour, pour approfondir trois droits fondamentaux et leurs violations aujourd'hui. Nous ne pouvons pas finir l'exposition permanente et parler de la paix aujourd'hui sans traiter de ce qui s'est passé toutes ces années de violence et de terrorisme. Quels ont été les effets visibles et invisibles de ce conflit victimes, menacées, morts, la culture de la violence, la déshumanisation de la politique pénitentiaire. Quel est le travail que nombreuses personnes anonymes et de mouvements sociaux ont fait pour la paix au Pays Basque La phrase de Gandhi qui nous a guidés tout au long de la visite « Il n'y a pas de chemin pour la paix, la paix est le chemin » vous invite à devenir un militant actif et engagé pour la paix.